Le bulletin dans l'urne, ça vous dit quelque chose Ah Le dimanche 23 avril 2017, on est appelé à voter. Alors, figurez-vous que ce n'est pas complètement idiot d'aller voter ce jour-là. Oui, parce que dimanche vient de dimen et en vieux français, ça veut dire jour grand. Avril, selon le dictionnaire Gaffiot, pourrait venir de ensoleillé, clair pur. Le 23 avril, c'est la Saint-Georges. Et Saint-Georges aurait terrassé le dragon. 23 avril 2017, en numérologie, ça donne le chiffre 1 qui est le symbole du commencement. Et quand on sait que voter vient du latin votare » veut vouer, et vous allez voir, c'est passionnant parce que voter a trois anagrammes. Eh oui, alors il y a orvet qui, étymologiquement, veut dire privé de vue. Et nous avons torve qui veut dire sournois, menaçant, oblique, tordu. Et vôtre qui est à vous. Eh ben. Faire un vœu, un jour grand, où le dragon, privé de vue, torve et tordu, sera terrassé sous le symbole du commencement et tout ça, dans un mois, ensoleillé, clair et pur, eh ben, c'est beau Et vous voyez, c'est pas complètement idiot Alors, on y va Eh ben, on va voter, bien sûr Bah à quoi ça sert que je me décarcasse